Monsieur le premier ministre, madame la médiatrice du travail, monsieur le directeur général de l'OFATMA, mesdames, messieurs, les représentants du secteur patronal, cadres et employés de l'administration publique, chacun en ses rangs, titre et qualité. Mesdames, messieurs, les représentants des entreprises installées au PIM, distingués membres de la presse parler, écrire, téléviser. Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense, un immense plaisir que je prends de la parole aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration du nouveau local de l'Ofatma au parc industriel métropolitain que j'ai le privilège de diriger. Ce nouvel espace de fonctionnement pour l'Ofatma est le résultat d'un dialogue fructueux, gagnant-gagnant initié au milieu de l'exercice fiscal 21-22 en quête d'une solution à une situation débitrice réciproque entre nos deux institutions. Au cours des discussions qui s'ensuivent, nous nous sommes rendus compte de la nécessité d'améliorer le système de protection sociale existant dans le secteur industriel national au grand bénéfice des employés du dit secteur. Mesdames, Messieurs, Permettez-moi de vous rappeler que la Sonapi et le FATMA sont deux entités étatiques dotées de missions complémentaires. En effet, la Sonapi, de de sa mission, doit mettre à la disposition des investisseurs et entrepreneurs des infrastructures d'accueil propres à la création d'investissements directs étrangères et nationaux, nécessaires à l'établissement des entreprises industrielles qui sont des corollaires indispensables à la création d'emplois. Actuellement, en dépit des crises sociales, politiques et économiques auxquelles le pays est confronté, le nombre d'emplois des entreprises industrielles installées au PIM oscille entre 10 600 à 11 000, tandis que la Fondplace OFATMA est une institution d'assurance dont la mission est la protection sociale des employés, tant privés que publics. Cette protection couvre les, et les, les prestations médicales et financières. Pour conclure, je reste convaincu que cette belle coopération porteuse d'initiatives viables continuer à accompagner le secteur industriel ainsi que le peuple haïtien tout entier dans son inébranlable volonté de renaître. Merci. Et c'est tout à fait cette mission de sécurité et de protection sociale que notre directeur général, le Dr Carl françois va justement venir vous expliquer et compte tenu, justement, de l'inauguration de l'unité médicale de la SONAPI. Le directeur, Carl François. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Docteur Ariane Henry, euh, Madame la médiatrice spéciale du travail, Madame Réaton, euh, Monsieur le directeur général de la SONAPI, DG Petrix, Messieurs les responsables des entreprises et du parc industriel, métropolitain, messieurs les responsables de syndicats, messieurs les membres du personnel de l'unité médicale, chers invités, messieurs, madame, mesdames. Bon, d'abord, laissez-moi quand même exprimer une grande satisfaction aujourd'hui du fait qu'on. On est en train justement de lancer, enfin, de faire l'inauguration de, ce... de cette nouvelle structure qui existait dans le temps, mais qu'on a vraiment euh, rénové, peut-être reconstruit même euh, de fond en comble. Et ceci grâce à une collaboration soutenue avec le directeur général de la SONAPI, M. Petri. Donc c'est vraiment une grande satisfaction pour nous de pouvoir le faire, et en plus en présence de notre premier ministre. Donc, je dois effectivement vous remercier euh, justement le Premier ministre de tout le support et le soutien fourni okay, pour qu'on puisse, euh, qui nous permet aujourd'hui de faire avancer vraiment euh, la cause de la protection sociale en santé okay, dans le pays et particulièrement au niveau du parc industriel de la Sonabi. Nous avons bien sûr en perspective les autres parcs industriels et là je parle précisément de Caracol et de Codévi. Il faudra certainement, dans le futur, faire des interventions euh, similaires okay, pour offrir plus de services euh, aux, aux salariés et aux ouvriers. Donc, euh, très rapidement, je vais rappeler quand même quelques objectifs qui étaient des objectifs clés en ce qui nous concerne et au niveau de Mais D'abord, c'était des objectifs par rapport à la prestation de services, mais également par rapport au service assurantiel. Maintenant, par rapport à la prestation de service, nous avions certainement... Euh, beaucoup de projets en tête, ok, et la reconstruction justement de la Pi était l'un de ces projets. Mais il y a également l'hôpital de port de paix il va nous falloir inaugurer dans peu de temps. Et je peux dès à présent annoncer que ça va être le cas dans deux mois au maximum, vu que le matériel qui euh, est commandé, et déjà en Haïti il y a un, un fort pourcentage de ce matériel qui est déjà là. Donc probablement on espère qu'on aura le premier ministre avec nous. <rire> dans deux mois pour pouvoir faire l'inauguration également de Port de Paix. Mais toujours par rapport à la prestation de services, il y a de nombreux hôpitaux que nous avons, okay, comme l'hôpital local, et particulièrement, euh, qui va également bénéficier d'une vraie intervention pour pouvoir offrir plus de services aux cotisants et aux salariés. Maintenant, par rapport à la SONAPI, je dois rappeler quand même ce qui est extrêmement important, que tous ce, ces travaux okay, qui ont été faits ici. Ont été, fait, ont été quasiment faits avec l'argent des cotisants okay? et, et avec des ressources endogènes totalement. Et ce sont ces ressources endogènes qui vont faire fonctionner le centre de la sonapie. Le personnel vient... Nous n'avons eu que trois nominations, en fait, et même pas trois nominations, une nomination et deux contrats. Et tout le personnel, on a 66 euh, employés, euh, vient soit de l'ancien personnel qui, euh, qui était déjà au niveau de la, de, du centre de la Sonapie ou bien euh, de l'hôpital. Donc on va avoir une grosse équipe quand même de 66 euh, euh, personnes à faire fonctionner le centre où il y aura quasiment tous les services de base. Okay? Il y aura euh, la pédiatrie, la l'obstétrique gynéco, la médecine interne, les consultations générales, une clinique dentaire, une salle d'urgence, et tout ceci pour les employés, pour les employés de la SONAPI, essentiellement, et leurs dépendants. Parce que les, les employés de la SONAPI, comme vous le savez, sont rentrés depuis quelque temps au, dans la couverture d'assurance maladie. Donc, qui garantit qu'ils sont bénéficiaires, mais également, ils ont des dépendants qui sont également bénéficiaires, et, et qu'il nous faut prendre en charge, de toute façon. Donc, euh, euh, ce que je peux euh, ajouter, c'est euh, que de toute façon, l'OFATMA a toujours été et continuera à être du côté des assurés. Les assurés sont au centre de l'action. C'est même le, la condition d'existence même de l'OFATMA. Nous sommes là pour les assurés, pas pour les... bon, je, je, je ne vais pas le dire ainsi. Peut-être pas pour les employés de l'OFAPMA. Comme il y a eu, peut-être à une certaine époque, une tendance de croire que euh, l'institution doit d'abord servir en premier les employés. Non, l'institution doit d'abord servir, euh, c est, c est, c est, c est, je peux dire quasiment, ses mandants, les assurés. Ce sont les assurés qui paient les cotisants et qui paient les cotisations et qui paient tout le personnel, y compris moi. Mon salaire vient des assurés. Donc, je me dois, en tout cas, l'OFATMA se doit de garantir l'accès à des services de santé de qualité sur tout le territoire national à tous ces assurés. Okay? C'est une compagnie, certes, d'assurance publique. Okay? Et le, le, le, le, le, le, le corollaire, est-ce que vous savez le, ce qui est écrit dans la loi okay? qui crée l'OFATMA? Dans la loi qui crée l'OFATMA, il est écrit très clairement que la mission de l'OFATMA est d'éviter que des assurés, des salariés, tombent dans la pauvreté à cause d'un épisode de maladie. C'est ça la mission. Et nous sommes tous ici, ok euh, Je suis quasiment certain que n'importe lequel d'entre nous qui éventuellement ferait une maladie grave, peut-être même moins grave, risque effectivement d'avoir un choc financier insurmontable pour le reste de sa vie. En mutualisant les risques financiers liés à la maladie, l'OFATMA est exactement dans son rôle. Nous avons cette responsabilité de prendre de l'argent entre les mains, par exemple, de 100 personnes et de garantir que les 10 personnes qui vont tomber malade parmi les, les, les 100, okay, que les 90 autres vont contribuer. C'est ça notre rôle et c'est ce que nous faisons. Donc, euh, un, un petit rappel quand même, parce que je pense que c'est une bonne occasion de le rappeler également, euh, que toutes les entreprises, publiques ou privées, de plus de 3 personnes sont assujetties à, au paiement de la cotisation pour l'assurance maladie, accident du travail, maladie et maternité, à l'OFATMA. Indistinctement, c'est la loi. Depuis 1967, je ne sais pas combien d'années ça fait, mais ça fait longtemps. Depuis 1967, toutes les entreprises, publiques ou privées, de plus de trois personnes, sont assujetties à payer l'assurance accident du travail, maladie et maternité. Et ça, c'est notre deuxième volet de travail. On va aller vers ça. On va en fait, juste appliquer la loi en fait, rien d'autre il y a beaucoup d'entreprises actuellement, ok, en Haïti qui ne paient pas au niveau de l'OFATMA okay? il faut que au fur et à mesure, avec des discussions avec de la persuasion, que ces entreprises, effectivement rentrent, je peux dire dans le rang, si on peut le dire ainsi et paient correctement euh, l'OFATMA pour qu'on puisse protéger leurs ouvriers qui sont des ressources il ne faut pas l'oublier. Les ouvriers ne sont pas une charge. Les salariés ne sont pas une charge pour une entreprise. Ce sont en principe des ressources qu'il faut protéger, y compris de la maladie. Donc, pour conclure, je vais remercier quand même des syndicats avec lesquels nous avons eu des, des échanges et des rapports. Et Bédoroc, qui est une organisation que vous connaissez probablement, Okay, qui travaillent dans la défense des droits euh, des ouvriers. Okay. Malheureusement, ils n'ont pas pu être là. Et, mais c'est quand même une organisation qui réalise pas mal de choses et que nous devons quand même souligner l'accompagnement qu'elle fournit, euh, qu fournit cette organisation à, à, à l'OFATMA et à d'autres euh, institutions qui sont implantées euh, au niveau de la protection sociale, qui travaillent au niveau de la protection sociale. Je dois également remercier le personnel administratif syndical et de l'OFATMA, qui honnêtement, je, je suis très impressionné par le niveau d'implication okay, que tout le personnel a eu ce niveau d'implication pour pouvoir justement euh, construire l'unité médicale de la SONAPI. C'est assez impressionnant et la réputation d'ailleurs qui avait été faite euh, euh, antérieurement euh, pour les employés de l'OFASMA ne, ne présageait pas d'une telle implication mais j'ai quand même rencontré des gens extraordinaires dédiés, convaincus, qui voulaient avancer et qui veulent avancer et on a pu réaliser ceci euh, grâce à eux et tout ceci pour le bonheur de euh, la santé je peux dire okay, des ouvriers et de leurs dépendants okay, du peuple de la Sonapie. Donc merci beaucoup à tout le monde, donc euh, je pense qu'on va peut-être euh, prendre euh, la, la dernière intervention du PM avant de passer à la visite d'elle. Merci beaucoup. des syndicats, mesdames, messieurs les professionnels de santé, distingués invités, mesdames, messieurs de la presse, bonjour. Nous avons commencé ce matin pas dit félicitations à tout le monde qui a contribué à ce que et qui a collaboré pour que le projet ça vienne en réalité. Plus, plus qu'un bel bâtiment, sans ça, son centre qui prend le la santé, à tout assuré au Fatmayo, notamment à assurer qu'il n'y a pas un parc industriel. Moi je veux dire félicitations en particulier à Dr. Karl François, directeur de l'OFATMA, à M. Petit Petrix Justin, directeur général de la Sunapi, pour belle initiative que vous prenez là. dire là dit tout ça que le gouvernement voulait faire, c'est-à-dire c'est soutenir l'initiative même gens qui prend là, non seulement Kounia, mais dans l'avenir, pour que nous ouvrions de meilleures conditions pour le travail. Le réaménagement que nous avons de l'unité médicale dans son c'est le fait pour avoir une meilleure protection sociale et c'est ça que le gouvernement veut pour que nous répondions plus bien à besoins d'ouvriers, d'ouvriers, ainsi que petit dépendant. dépendants. à Directeur général au Fatma a dit hein, tout travail ça qui fait là, il fait grâce à la cotisation de qui est au Fatma. que y a un grand effort qui fait au niveau du gouvernement, l'inauguration a une bon, importance imp pour le gouvernement. Parce que livre est témoigné. Engagement de façon concrète vis-à-vis ouvriers secteur textile, yon même qui a souffri de, de conséquences et qui a souffri de conséquences crise dans le pays. L'image est tout inauguration. Collaboration qui devient entre syndicat secteur textile avec. Responsables, y compris gouvernement, pour à répondre à attentes naturelles, normales, ouvrières. Je m'en voudrais de ne pas réaffirmer toute l'appréciation du gouvernement pour la franche collaboration avec les partenaires sociaux, patronats et syndicats qui œuvrent ensemble à l'amélioration de conditions de travail dans les parcs industriels, dans le respect des normes internationales en matière de travail. Je veux saisir cette opportunité pour rappeler à tout un chacun que la création d'emplois demeure l'une des priorités du gouvernement. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est possible en vue de créer des conditions pour attirer davantage d'investissements directs étrangers, créateurs d'emplois stables et bien rémunérés. Il nous faut récupérer les emplois perdus. Il nous faut aussi en créer d'autres. Pour cela, nous devons tous contribuer en vue de ramener la stabilité, la sécurité, le respect de la règle de droit dans notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ce stress permanent qui affecte la santé mentale des uns et des autres. Je sais qu'à la côté de la disponibilité des soins médicaux de qualité pour les travailleurs, il y a d'autres sujets de préoccupation et d'autres revendications. L'inflation et la vie chère donnent du souci à tous nos compatriotes mais en particulier à nos travailleurs. Nos moyens sont limités, mais la fibre sociale qui caractérise mon gouvernement me commande de continuer à réfléchir pour que d'autres mesures d'accompagnement soient mises en œuvre progressivement. Une meilleure prise en compte de la santé des travailleurs constitue un premier pas. Il y en a d'autres. Pour conclure, je lance une invitation aux ouvrières et aux ouvriers du parc industriel à l'utilisation optimale de cette structure construite pour eux et je voudrais dire au personnel administratif et médical d'offrir un service de qualité qui réponde aux attentes des travailleurs. Continuons à faire en sorte que d'autres initiatives suivent celle-ci et qu'ensemble nous parvenions à relever nos défis communs. Je vous remercie de nous, et je vous de nous.